Yo c'est Tiros, j'espère que vous avez tous la forme, moi ça va, bon un petit peu brumé aujourd'hui, ils ont annoncé de la pluie, non j'espère que j'ai pas menti. <rire> voilà je vous fais une petite vidéo courte, je voulais faire un petit retour sur les motos électriques euh, bah du coup je ne vais pas du tout en prendre Je parlais vous vous saviez j'hésitais je je, à prendre pour la KTM Freeride de 2023 la EXC hein, pour en faire uniquement dans la forêt mais du coup ça sera non et là ça sera catégorique et définitive je vais vous dire pourquoi alors j'ai appelé le, la concession KTM de Toulon ça s'appelle CTM83, très gentil, hein. très sympa, vraiment ils m'ont rappelé, ils m'ont bien expliqué, vraiment très sympa. Donc le problème ne vient pas d'eux. Hein. C'est pas pour eux. Pas pour eux hein. euh, donc je devais même aller sur le continent Donc pour aller la récupéré. Ils étaient même prêts à me faire une remise de 1000 euros sur la moto. Ouais, parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre. Donc vraiment très sympa. Mais je ne la prendrai pas, pas. Pour une seule raison. C'est que je ne. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est que je ne veux pas. Attendez, voilà. Mariage. Il euh, y a.. Je ne veux pas comment dirais inciter et favoriser ce genre de, de moto, parce que c'est du baisse-couillon, c'est de la merde absolue, et je vais vous expliquer. Alors, quand j'ai eu le titre de cette M83, il me dit, j'ai dit voilà, alors la moto vaut combien Il me dit, elle vaut 12 700. Ok, j'ai dit, bon, à 12 700, tout est compris, hein, parce que je ne sais jamais. Hein. La moto électrique, je ne sais pas, c'est une nouvelle technologie. Il me dit non. et me dit, ah bon, Il me dit, non, il y a juste la batterie, mais il n'y a pas le chargeur. Et ça vaut combien le chargeur Parce que c'est un chargeur assez euh, particulier. C'est une grosse boîte, hein, comme une grosse valise qui transforme du courant alternatif au en, en, en courant continu. Mais avec un haut voltage, parce que c'est une batterie. Et comme une batterie de voiture, il faut vraiment... Là, là, c'est du haut voltage. Et euh, il me dit, elle vaut 1000 euros le chargeur. 1000 euros. Et quand il a entendu que je tiquais beaucoup comme ça, donc du coup il dit, euh, bon écoutez, euh, on vous fait une remise, en tout cas on vous enlève 1000 euros. Donc voilà, au lieu de 12 700, elle vous reviendrait à 11 700, la moto. Donc, euh... parce que normalement elle ne vaut pas 12 700. Donc, tu mets 12 700, mais tu rajoutes 1000 euros de, batte... de, de chargeur. Donc, elle te revient à 13 700, la moto, en vérité. Et c'est pas eux qui s'amusent à, à, à gonfler le prix, c'est KTM qui leur dit de faire ça. Donc, eux, qu'elle a dit, là, on ne vous donne pas le modèle 2023, on vous donnerait le modèle de 2022. Attendez, je vais oublier. Ça a pas été sans sympa, ils me laissent tous passer. Ok, allez hop là, salam, euh, Voilà, hop. Euh, Donc, euh, comment ça s'appelle? Comme ils n'arrivent pas à la vendre, donc ils me faisaient déjà une remise de 1000 euros. Et donc, du coup, ça me, ça me payait en gros le, le chargeur. Donc, la moto me revenait, me revenait à 11 700. Mais euh... j'aurais été gagnant si j'aurais pris le modèle 2022, parce que j'aurais eu la moto à 11 700, le de 12 700, plus il fallait rajouter 900 euros, enfin 900 000 euros pour le chargeur, mais ça revenait à 13 700, je l'aurais à 11 700. donc ça me faisait 2000 de moins. Dis, bon alors tu es gagnant, c'est le top. Oui, mais c'est pas grave, c'est une philosophie que j'ai moi, c'est que j'ai horreur, c'est comme ça, c'est ma façon de voir les choses, j'ai horreur d'encourager, de, enfin, chercher le mot, d'encourager ce genre de pratique. Pour moi, KTM tu vois, ils, ils n'ont pas changé, j'ai cru. Hein. Parce que j'ai acheté beaucoup de KTM chez eux, acheté... enfin de la marque, j'ai acheté des motocross, j'ai acheté une super moto, c'est une marque d'enfoiré. c'est une marque d'enfoiré. c'est une marque de bobo. c'est une marque de, de salopard. Je, je, je les aime pas du tout, je les aime pas du tout et visiblement ça n'a pas changé, ils sont toujours aussi voleurs, pingres et rapiers à mort, ça n'a ça pas changé. C'est toujours une marque de merde. Et moi, c'est comme BMW. C'est une marque que je ne supporte pas. Quand vous achetez des motos, que tu, en vérité, tu n'as rien dessus. Tu dois prendre le pack sport, le pack, pack, pack, pack. Et ça te rajoute 3 à 4 000 euros de plus sur la moto. C'est des, des façons de faire d'enfoirés. C'est des façons de faire à la Macron. On dirait c'est la marque pour Macron. Quoi et ça je supporte pas je, je, je, je... pourtant comme tu dis vous allez me dire putain mais attends tu as 2000 euros de moins ça vaut le coup parce que ça te paye le chargeur et du coup tu as 1000 euros de moins sur la moto t'as moins de 2022 donc qui a jamais tourné attention toute neuve hein. euh, elle est simplement en expo quoi. ils n'ont pas réussi à la vendre et donc du coup 2000 euros c'est le top pour... c'est même mieux mais, mais c'est pas grave je, je préfère ne pas la prendre parce que euh, je veux pas encourager ce genre de pratiques c'est des marques de merde c'est comme si par exemple achètes ma moto et que je te dis, voilà, il faut que tu rajoutes 1000 euros pour pouvoir avoir une, espèce, une clé spéciale pour pouvoir ouvrir le réservoir d'essence pour pouvoir faire l'essence. Sinon, tu ne peux pas faire l'essence. Tu as la moto, mais tu ne peux pas la recharger. Tu vas, tu vas, tu vas la prendre la moto Tu vas dire non, as dit, arrêtez vos conneries, c'est quoi cette connerie mais ben, là, c'est pareil c'est des genres de, de pratiques d'enfoirés et je veux je veux, pas encourager, voilà, je veux pas encourager ce genre déjà que la moto est horriblement chère elle vaut 12 700 sans le chargeur donc ça à bon, 13 700 pour vous faire un ordre d'idée à ce prix-là tu as une chez eux tu as la, 4, la KTM 890X Duke R, la version R carrément tu as ou alors en enduro tu as la 520 EXC la plus grosse de la catégorie ou alors tu peux prendre une Triumph 700, euh, 762 je crois pas quoi Street Triple, la dernière de 2023 tu peux te prendre une 1000 euh, chez Honda, tu peux te prendre une 1000 chez Suzuki, tu te rends compte à peu près l'ordre d'idée. c'est vraiment, vraiment un truc de fou quoi. et malgré tout qui est déjà horriblement cher comme ça, à 12700 il faut rajouter 1000 euros de plus pour avoir le chargeur non, faut arrêter pour les jambes des décon. Là, c'est arrivé à des niveaux de, de, de voleurs et de, et de conneries assez stratosphériques. Donc, euh, non. si je prends ma, ma, ma deuxième moto euh, que je prendrai là au courant de l'année, en plus de celle-là, ça va être la CRF 300. Voilà. maintenant c'est acté je, je pensais là, elle me coûtera 6 000 euros je mettrai 1 000 euros de plus pour avoir un pot d'échappement euh, racing, une ligne complète ça me fait gagner euh, à peu près dans les 10 15 chevaux de plus, donc elle montera de 30 à 45 chevaux donc voilà, ça sera le top, ça sera bien parce que moi des, des trucs à la con comme ça quand il m'a dit ça, j'ai même rigolé un peu au téléphone, j'ai dit ah bon, mais attendez, je ne me suis pas pris à eux hein. Mais parce que c'est pour rien, mais j'ai pris à la marque je me suis dit non, non, je dis ça va, ça ira <rire> j'ai dit je vous remercie de m'avoir appelé mais... Euh... Euh, je dis moi des, des marques de fous comme ça. Je dis, ils les vendront aux bobos écolo euh, qui sont complètement lobotomisés du cerveau. Mais voilà. Déjà que c'est horriblement cher comme ça. C'est déjà super cher. Si en plus tu dois rajouter 1000 euros plus, faut pas prendre les gens pour des, pour des imbéciles. Donc, je vous déconseille vivement de rentrer dans, dans l'électrique ou même de les prendre ou même d'encourager ce genre de pratique. Voilà. Enfin, c'est mon point de vue. Voilà. Donc, autant, En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de soutenir la chaîne et également la deuxième hein, si le cœur vous en dit. Et je vous souhaite bonne continuation. Salut les gars. A plus. Ciao, ciao.